Pense à sourire. Demande 30. Patience et résolution des difficultés de l'existence. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour, béni soient les épreuves qui me montrent le chemin à prendre, et m'offre l'occasion de mieux te connaître, de mieux te comprendre, et de me permettre de me parfaire. Merci de me donner la force, la créativité et la patience, afin de surmonter les écueils inévitables avec sagesse et bonté, et de me guider à chaque instant, afin que toute difficulté s'évanouisse d'elle-même sous la grâce de ta toute-puissance. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.